Bienvenue chez le grand marabout voyant au Hokamedi du Bénin. Je suis là pour vous démontrer comment se passe le rituel d'un retour d'affection, retour de son mari, retour de sa femme, amour forcé, union forcée. Pour tous ceux qui veulent me contacter, voici mon numéro de WhatsApp sur la droite ici, plus de 129 99. 13 38 41. Vous voyez, plus de 129 99 13 38 41. C'est mon numéro de WhatsApp, ça. À la fin de la vidéo, je vais vous essayer de laisser mon email. Vous allez me contacter. Pour tous ceux qui veulent me contacter par email aussi, peuvent me contacter. Donc, euh, voici comment ça se passe. Voici l'homme. Et la femme ensemble ici attachée comme ça. C'est moi-même qui les a attachés ensemble comme ça. Et c'est comme ça ça reste pour donner une bon résultat. Toi qui as déjà essayé que ça n'a pas marché pour toi. Je fais cette vidéo pour ceux qui, ne à, et ceux qui ne croient pas à ça. Donc vous allez essayer de voir attentivement comment ça se passe. juste une petite démonstration que je suis en train de faire. Donc vous allez voir comment ça se fonctionne. Comment ça se passe aussi, vous allez voir. Ici, c'est là-là. que j'ai découpé en deux. Vous voyez, non? Vous voyez comment je les ai mis dans l'ana? Je vais fermer ça. Vous avez vu comment je les ai fermés? Vous voyez, non? Regardez, vous avez vu? Donc, c'est pour le retour d'affection. Retour de son mari, retour de sa femme, amour forcé, union, union forcée aussi. Vous allez savoir que tout ce qui concerne une relation, essayez de me contacter. Vous allez voir comment ça se passe. Après avoir fini d'attacher avec Lana Alana, ensemble là, vous allez savoir que je vais aller mettre ça dans la rivière. Ja. Là où il y a de l'eau. Parce que c'est là où il y a de l'eau que ça doit rester. Et que vous aurez de la paix pour l'éternité. Donc essayez de regarder attentivement. Donc c'est juste ce qu'il faut pour gagner une femme de sa vie. Ou bien tu aimes la personne et que tu connais son nom ou bien prénom. Tu connais la personne, tu as ses photos ou bien son nom seulement tu essayes de me contacter je te fais ce que je te fais ce qu'il te faut pour gagner cette femme ou bien cet homme dans ta vie donc c'est un peu ça ça c'est le retour d'affection tout ce qui concerne une relation essaye de me contacter seulement c'est le grand marabout voyant Hohokamedi du Bénin que vous voyez ici comme ça donc, pour tous vos problèmes, essayez de me contacter sur le plus 229 99 13 38 41. J'ai bien dit plus 229 99 13 38 41. C'est mon numéro de WhatsApp, ça. Donc, vous avez bien vu comment ça se passe, non? Après avoir fini de l'attacher, je vais aller mettre ça dans la rivière, là où il y a de l'eau. Pour que la paix entre dans les deux personnes. Quand tu fais ce travail chez moi, tu ne vas plus jamais douter. Tu seras satisfait pour l'éternité. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà satisfaits. Donc vous avez bien vu, non? Donc voici comment ça se passe. Retour d'affection, retour de sa femme, retour de son homme. Amour forcé, union forcée. Voici comment ça se passe. Pour tous vos problèmes, essayez de me contacter. Ici, c'est le plus 229, 99, 13h38, 41. Quand je viens de prendre la droite, c'est de là ma mère a facé. On doit affacer le numéro 4 là, sinon c'est un numéro 4 qui est là. Donc, merci d'avoir me contacté pour avoir la satisfaction. C'est grand marabout voyant au du Bénin. Merci beaucoup.